Donc voilà les amis on est actuellement dans le jardin Alors vous pouvez voir l'installation avec la mallette d'oculaire et tout le matériel la caméra là ah bah vous, avez, vous avez la bête dans sa belle couleur bleu nuit voilà. magnifique et vous avez le vieux coucou suisse qui va essayer de prendre des vidéos de ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire on va essayer de voir Jupiter, déjà. Hein. Euh, bah, de toute façon, il n'y aura que Jupiter. Après, le reste, ce sera du, du dessin. Du dessin, du dessin, du dessin. Alors, Jupiter, euh, je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas. Si, elle est là, juste là, au bout de mon doigt. Petit point qui scintille. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, bon bah, c'est assez... C'est assez préservé de la pollution lumineuse par chez moi. Les lampadaires sont assez loin. Là, c'est la maison. Par là, c'est la, la maison. Là ici, on a euh, l'ouest. Là, ben, plein sud. la sud, c'est super dégagé. Et ici, on a l'est. Bon, voilà. et puis bon bah là c'est moi avec ma petite loupiote donc il va falloir que je me réhabitue un petit peu euh, au, au noir hein, puisque là je viens de mettre quand même la grosse lumière pour tout installer c'est un peu dommage bon voilà allez les astros à tout de suite Yeah, yeah, yeah.